Bonjour bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vous fais une vidéo spéciale comment entretenir ces vêtements et les choisir pour être sûr qu'ils durent vraiment longtemps puisque bon c'est quand même le but d'un minimaliste une fois qu'on a trouvé des vêtements qui nous vont et qu'on aime on aimerait bien les maintenir un max de temps surtout si on veut réduire nos déchets alors tout d'abord c'est il va falloir faire attention à l'achat quand vous achetez vos vêtements, que ce soit en seconde main, dans le marché de l'occasion, euh, même sur euh, Vinted, etc., je vous mets mon en dessous, ou euh, dans, les, dans les magasins euh, écologiques ou pas, ou sur internet, n'hésitez pas à regarder les matières. Les matières naturelles auront tendance à, plus, euh, se, à mieux se maintenir, à moins se détériorer dans le temps, à condition de bien les traiter. Ensuite, tout ce qui est synthétique, en général, il va y avoir un peu d'élastane, un peu d'élastique. Et ce sont ces fibres d'élastique qui vont se détendre et donc déformer le vêtement. Aussi, faites attention à ce que la matière soit assez qualitative. Vous pouvez avoir du coton, mais si le tissu est trop fin, il peut forcément se trouver plus facilement ou s'abîmer, etc. Se pelucher, donc voilà, essayez aussi au toucher de noter au fur et à mesure, vous allez voir avec vos vêtements, quel, ou vous avez déjà vu quel genre de pièce, même si ça vient de la fast fashion ou quoi, peut vous avoir vous, enfin, vous, vous accompagner depuis des années et qui paraît encore totalement correct. Ensuite, une fois que vous avez votre vêtement, il va falloir, ben, évidemment, regarder comment en prendre soin. Donc ici, je vais vous faire un petit récap de ce que vous pouvez trouver en mode étiquette de lavage. Alors, pour pouvoir laver vos vêtements, déjà, j'ai envie de vous dire, astuce numéro 1, ne lavez pas vos vêtements à chaque fois que vous, allez, vous les avez portés. Je parle évidemment de tout ce qui est autre que les sous-vêtements, genre les culottes hein, ou slip. Donc, euh, ça peut être un pull, un jeans, ne les lavez pas à chaque fois. Attendez, euh, soit qu'ils soient tachés. Vous pouvez aussi voir si vous ne pouvez pas traiter la tâche localement. Ensuite, le faire sécher et peut-être que tout est bon. Et ou bah, après 4-5 jours, peut-être que oui, il y aura besoin de le laver. Donc que faire euh, Vous n'avez peut-être pas envie de ne rien faire entre guillemets entre euh, mon pull euh, ce soir et demain. Vous pouvez le laisser dehors qui s'aère un petit peu par exemple. Euh, vous pouvez aussi... Euh, pendant que vous prenez votre douche, mettre votre laine, les laines aiment beaucoup ça, euh, dans la salle de bain, juste dans la salle de bain, ça va ranimer un peu la, la laine, en gros. Pas dans le, la douche, hein, mais juste poser euh, sur la commode, c'est parfait. Ensuite, maintenant, on va parler du lavage. Donc, vous avez remarqué, il y a des étiquettes c'est un vrai mode d'emploi, ça nous dit comment traiter vos vêtements. Et même si personne ne le fait, il faut vraiment les lire et suivre ces instructions. Donc, vous avez, je vais vous mettre ici, si ça passe, oui, je vais vous mettre ici les symboles de lavage. Donc, si vous avez une sorte de euh, bassine d'eau avec une croix, ça veut dire qu'on ne peut pas le laver. Donc, ça va être un vêtement, par exemple, une jupe en simili-cuir. où Il va falloir le traiter un peu comme de, de la chaussure de temps en temps. Nettoyer avec une crème et peut-être le cirer Voilà Ensuite, vous avez le lavage à la main Alors, il existe aussi des machines qui commencent à faire lavage délicat, voire lavage à la main ça peut être aussi une astuce quoique ce qu'il faudra surtout faire attention, c'est l'essorage éviter par exemple des essorages pour des affaires délicates ou tout simplement laver à la main et attention, quand c'est laver à la main c'est aussi niveau température, C'est pas uniquement qu'il ne faut pas trop le bouger, il ne faut pas trop le bouger, mais c'est aussi niveau température, maximum 30 degrés, mais sachez que le plus froid, c'est le mieux. <rire> Parce que la chaleur, s'il y a des élastiques, la chaleur va tuer ces élastiques et donc faire que vos vêtements se déforment, tout simplement. Ensuite, une fois qu'on peut le laver en machine, vous avez ce petit symbole avec le degré. À combien de degrés vous pouvez le laver euh, Parfois, ça dépend des tâches, s'il n'y a pas de tâches, vous pouvez aussi toujours aller au plus froid si c'est juste pour le rafraîchir et donner une autre odeur, par exemple. Et ensuite, regardez bien s'il y a une barre en dessous de, de ces petite bassines. Et ça peut vouloir dire, s'il y en a une, qu'il faut descendre le niveau d'essorage. S'il y en a deux, c'est vraiment le limiter à fond, voire pas du tout. Parce que du coup, ce sont des fibres qui peuvent s'abîmer à force d'être secouées dans tous les sens. Ensuite, je regarde mon anti-sèche. Désolée. <rire> donc forcément, la température. Donc c'est la température maximale. Sachez que les cotons, par exemple, en général, arrivent à supporter du 60 degrés. Si c'est du 100%. Mais veillez à ne pas non plus mélanger trop les couleurs. Alors, si vous lavez du blanc, lavez du blanc que avec du blanc, c'est le seul truc qu'il faut vraiment trier, en fait. Et les couleurs pour les vêtements neufs ou vous pouvez les pré-laver avant, parce que après une fois qu'il y a eu un lavage, ça ne dégorge pas. Si vous avez toujours lavé du blanc avec le blanc, et que votre blanc devient grisâtre, ce n'est pas le blanc qui part, c'est tout simplement un manque d'entretien de votre machine à laver. Entre lavage couleur et lavage blanc, peut-être vous auriez eu besoin de faire un petit lavage à vide, avec du vinaigre, etc., de votre machine à laver pour être sûr que toutes les pluches de couleurs soient parties. Ça peut arriver, vous pouvez le faire une fois toutes les saisons, par exemple, la faire tourner à vide avec beaucoup de vinaigre dedans, un peu de bicarbonate et ça va nettoyer votre euh, machine à laver tout en la détartrant. Voilà, c'est à savoir. Si maintenant votre blanc n'est plus tout à fait blanc, sachez aussi que, au niveau du séchage, on va en venir, le soleil est votre meilleur ami pour le blanc. Donc ce soleil, va vraiment servir d'agent blanchissant, ce sont les UV. Tout comme quand vous, si vous avez des enfants, euh, s'ils ont fait caca sur le body ou quoi, je sais, c'est... Mmh. Et bien, vous l'avez lavé, vous avez encore une petite tache jaunâtre, mettez-le au soleil, elle va disparaître. Oui. Alors, je ne sais plus s'il y avait encore des astuces lavage. Oui, vous avez aussi le petit triangle. Donc, il y a le triangle ou triangle barré. Triangle barré, c'est pas de... Euh, j'avais, donc pas de chlorure, machin, etc. Ou sinon, bah, si vous l'avez, c'est que vous pouvez l'utiliser. Euh, bon, perso, j'en ai jamais utilisé toute ma vie. Je pense qu'il y a toujours des solutions naturelles. D'ailleurs, j'ai même envie de vous dire, pour votre lavage de vêtements, visez pour une, euh, un, une lessive naturelle. Si vous êtes intéressé, je vous ai fait une recette de lessive au savon de Marseille. Je vous mets le lien, là, en carte, et là, en bas. Donc, voilà C'est super... Euh pas cher je parle magnifiquement bien <rire> c'est super économique et surtout très efficace surtout que celui là est deux en un il fait aussi adoucissant parce qu'il y a du vinaigre dedans ensuite qu'est ce que je voulais vous dire je voulais vous parler aussi donc tout ce qui est nettoyage après vous avez aussi le rond soit le rond barré soit le rond avec un p on parle là de nettoyage à sec. Si le rond est barré, c'est qu'on ne peut pas passer par le nettoyage à sec. La, la matière est beaucoup trop sensible. Le nettoyage à sec, c'est quoi C'est un nettoyage qui va se faire sans eau, forcément. Vous allez chez le press, au pressing et vous laissez vos affaires. Et en fait, ils vont être bombardés d'agents chimiques, enfin de substances chimiques qui vont tuer toutes les bactéries, toutes les tâches, etc. Mais elles resteront imprégnées de cette chimie, donc à vous de savoir, si vous ne voulez pas l'aérer bien après, ne les laissez surtout pas dans les poches en plastique parce que ça va faire que la fibre va continuer à être chimique et ne va pas pouvoir respirer. Donc enlevez-les directement de cette poche et euh, n'oubliez pas aussi que quand vous allez porter un costume, vous n'êtes pas obligé de le passer à chaque fois au pressing. Laissez-le s'aérer et voilà, <rire> de temps en temps, sauf s'il y a vraiment une grosse tâche. Ensuite, on va parler. Je crois que je suis au séchage. Au séchage, euh, donc vous avez différents. Je regarde parce qu'ils sont assez marrants. <rire> vous avez différents euh, symboles. Donc, il y a deux écoles. Moi, je suis école séchoir. Enfin, pas séchoir. séche linge corde à linge. Après, vous avez l'école séchoir. Bon, moi, j'ai jamais été séchoir. Donc, sachez que sur les vêtements, il y a marqué s'ils vont supporter le séchoir. Ou non, donc si c'est barré, il ne supporte pas les séchoirs, il faut le laisser sécher à l'air libre. Et ensuite, vous allez avoir aussi une indication de l'intensité de la température du séchoir. Donc, 3 points, c'est-à-dire qu'il vous pouvez le faire à max, 2 points un peu moins. Enfin, voilà, suivez normalement, ça correspond au programme de votre séchoir. Pourquoi ben, ça, ça peut être surtout pour les fibres élastiques qui ne supportent pas la chaleur parce qu'encore une fois, elles vont se détendre. Donc au plus votre euh, vêtement sera naturel en mode coton, au plus de température, il va supporter. Donc ça, c'était pour le séchoir. Maintenant, si vous êtes plutôt en mode sèche-linge, euh, enfin sèche-linge, on sèche le linge sur une corde ou sur un étendoir, il y a aussi quelques astuces. Euh, si vous avez un petit symbole une corde, c'est bon, vous pouvez le faire à la verticale. Maintenant, par exemple, vous savez que les pulls en laine, les mailles, comme elles sont lourdes, ne supportent pas, elles vont se déformer, elles vont se casser si vous le faites en verticale, il faut le faire à plat. C'est pour ça qu'il existe ce genre de séchoir, où vous pouvez mettre les, vos pulls à plat. Pareil, pour les pulls, normalement, il faudrait les laver à la main, tout le temps. Tout le temps. Oui, normalement. Après, il va y avoir une vidéo numéro 2 pour savoir comment récupérer si vous n'avez pas vraiment suivi tout à la lettre. Oui, je suis coupable. <rire> Ensuite, vous avez aussi dans le séchage, ça rejoint aussi l'essorage. Il y a des vêtements qui ne supportent pas du tout les l'essorage. Et c'est un, un, séchoir, un séchoir par égouttage. Séchage par égouttage. Voilà, c'est les petites gouttes qui tombent. Voilà, voilà. Il faut le savoir, c'est quand même utile. Donc là, Donc voilà, ça c'est toutes les instructions de lavage. Il y a aussi maintenant le repassage. Le repassage, c'est assez simple. Soit vous pouvez, pas, soit vous pouvez. Et en fonction si vous pouvez, vous avez l'intensité marquée aussi. Maintenant, si vous savez la matière, votre fer, soit va vous mettre euh, la roulette par intensité, soit par matière. Coton, lin, synthétique, etc. A vous de bien paramétrer la chose. Sachez que en euh, fonction de l'intensité, vous pourrez utiliser ou pas l'option euh, vapeur ou euh, le petit bouton où vous appuyez. Quoi. Au plus, il peut supporter de chaleur, au plus vous pourrez faire la vapeur. S'il ne peut pas supporter de chaleur du tout, ne faites pas la vapeur. Genre le point numéro 1, pas de vapeur. C'est aussi simple que ça. Maintenant, vous pouvez aussi deux fois éviter tout simplement euh, la machine à laver et pourquoi pas laver la tâche s'il n'y en a qu'une seule tâche, vous pouvez vite la laver. Euh, après, ça dépend quel genre de tâche. Euh, je n'ai pas le guide super complet mais je pense qu'on peut tout trouver sur internet. Certaines tâches ne vont pas aimer l'eau, elles vont s'étendre. Euh, D'autres tâches vont apprécier d'être vite lavées sur le fait. Moi j'ai un petit pain, c'est pas de savon mais c'est un petit pain anti-tache qui est fait de savon de Marseille et de bicarbonate de soude et j'avoue que ça fonctionne pour beaucoup de choses. Euh, sachez que si vous faites une tache de sang, que vous vous êtes coupé, ou vous êtes une fille et vous aviez loupé le début de votre période, vous pouvez directement laver euh, cette tache à l'eau froide et le sang va partir direct, il n'y a pas de souci, euh, ça part. Mais à l'eau froide, parce que le, le chaud va fixer la couleur rouge ou ocre, vous voyez ce que je veux dire Voilà voilà, Et quoi d'autre Maintenant on peut aussi parler, euh, oui, euh, avec mon compagnon des fois on s'entend bas sur euh, ce qu'il faut laver à l'envers ou pas. Tout va dépendre, euh, si vous avez des taches, il faut laver du côté de la tache du côté qui a été exposé en premier lieu à la tâche, ou sinon ça va pas partir. Je pense par exemple aux jeans. En général, le jeans, pour protéger le dénime, il faut le laver à l'envers. Maintenant, si vous avez une grosse tache de ce tomate ou autre, sur le devant de votre jean, si vous le mettez à l'envers, le... il y a de fortes chances qu'il y ait encore des résidus de tache parce que le produit n'a pas pu tout pénétrer. Puisque comme, justement, c'est le but de mettre à l'envers, le dénime est protégé, mais du coup, la tâche aussi. Voilà, donc tout va dépendre de, nombre, de, de, de la forme, la forme, la matière du tissu et euh, la tâche, si vous avez des tâches, tout simplement. Ensuite, ah oui, sachez aussi qu'il se peut, si vous n'avez pas de tâche du tout, et eh bien moi je connais des personnes qui font tourner des machines à laver sans produit. Oui, parce que c'était juste pour rafraîchir, ils mettent un peu de vinaigre, de l'eau, enfin l'eau de la machine, et voilà, c'est tout. Mais eux, ils ont la chance de de ne pas avoir beaucoup de tâches. <rire> ce qui, chez nous, ne nous arrive pas. On a des enfants en bas âge. <rire> Ensuite, qu'est-ce que j'avais dit d'autre Je ne sais plus. Maintenant, on va parler de... Euh, ah oui, n'oubliez pas, pour le lavage, euh, tout ce qui est sous-vêtements ou matière vraiment délicate qui pourrait s'accrocher dans les petits trous du tambour ou les lacets des chaussures, mettez-le dans un petit sac, euh, vous savez, le petit sac en tissu euh, mèche, là, je ne sais pas comment expliquer spéciaux pour les machines, voilà, mettez tout là-dedans c'est aussi un, une très bonne astuce pour mettre toutes les chaussettes dedans comme ça vous les avez toutes en même temps vous ne chercherez pas, il n'y en aura pas des chaussettes perdues plus jamais, voilà alors, maintenant on va parler de rangement ou de mise sur le côté si vous euh, permutez les saisons dans votre armoire donc déjà tout ce qui est rangement, bon moi je n'ai qu'une qu commode euh, et j'utilise trois cintres dans la garde-robe de mon compagnon. Mais par exemple, tout ce qui est maille épaisse, pliez-les. Ne les pendez surtout pas sur les cintres parce qu'elles vont se déformer, c'est pareil. Ensuite, euh, tout ce qui est euh, bah, t-shirt, etc, bah, ça va être préféré plié pour éviter de devoir le repasser. Essayez de repasser un minimum parce que ça peut quand même abîmer les matières. Et aussi, si vous permutez, n'oubliez pas de tout laver bien à fond avant de mettre dans des, des, des boîtes de rangement, etc. Veillez à ce que ça soit bien sec et surtout, évitez de les mettre dans des sacs en plastique ou dans des boîtes en plastique parce que le plastique va garder l'humidité, s'il y en a, et va aider aux bactéries à se propager. Donc n'oubliez pas de les mettre dans une boîte en carton ou je ne sais pas moi... Boîte en carton c'est mieux, avec un, un petit sac de lavande, et c'est parfait parce que la lavande a un pouvoir aussi désinfectant. Et en plus ça sentira bon. J'ai oublié de vous dire, c'est la dernière chose, quand vous étendez votre linge, le blanc au soleil c'est top, les couleurs, ils aiment moins le soleil. Oui, ça sèche plus vite, mais les, so les couleurs vont se s'affadir, ils vont se ternir. Aussi pareil, tout ce qui est élastique, c'est pareil que pour la machine à laver ou le séchoir, n'aime pas la chaleur. Donc évitez de faire sécher votre maillot au soleil si vous ne voulez pas euh, qu'il se détende, qu'il perde sa forme. Et tout autre euh, sous-vêtement ou autre en euh, lycra ou euh, tissu élastique, si vous voulez préserver leur forme, ne les mettez pas au soleil ni à la chaleur. Voilà, voilà, j'espère que vous avez appris quelque chose et n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour, suivre la, pour pouvoir voir la vidéo numéro 2 qui arrivera dans quelques semaines où je vais vous montrer comment réparer ou réanimer les vêtements qui ont peut-être perdu un peu de leur éclat ou qui se sont abîmés avec le temps. Voilà, j'espère que vous avez aimé et je vous dis à la prochaine. Si j'oublie une astuce, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire. Ciao, ciao